Sous la terre de l'hiver, sans lumière, <musique> sans amour, sans la nuit, voyant le ciel. Et j'en avec la vie. ni mm. No funciona mi francés